Ils tapent tout dans la peau, ce n'est pas du cassieux Dans les secrets d'Azazel, Corpus Artin, Dieu Ils tapent tout dans la peau, ce n'est pas du cassieux Dans les secrets d'Azazel, Corpus Artin, à la base du pognon, rien, rien que, que pour moi, et aujourd'hui c'est ma lunette d'être pour moi, alors, alors je je Ce n'est pas du cassieux Dans les, les secrets la des de la zèle Quand plus tard c'est Ils taffent tous dans la peau Ce n'est pas du cassieux Dans les, les secrets de la zèle Quand plus tard c'est Il y a des hurlues berlues perché des Tony Montana et Jules. La mafia à la place du roi et la doxa pour l'accompagner. Et la masse, bien dans les normes en batterie de poulet. ce n'est pas du à la boue, Pour, dans, ce n'est pas du cas Dieu. Dans les secrets d'Azazel, fort plus tard Dieu.